Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive ah, Ça, c'est une grande question. Pour moi, c'est une espèce qui est dans un environnement, mais qui est nuisible pour les autres espèces et qui se répand un peu trop vite. C'est une espèce qui prend la place d'autres espèces dans, dans un milieu, je crois. C'est toutes les petites bêtes qui se cadrent, qui te cassent les bonbons, là, qui viennent, qui t'envahissent chez toi, as envie de tuer. Tu les tues, il y en a dix qui reviennent. L'espèce animale ou l'espèce végétale, c'est une espèce euh, d'un organisme vivant qui est déplacé d'un endroit à un autre. En gros, c'est ça, sauf que ça a été fait de manière artificielle euh, et que cette espèce pullule dans l'endroit où elle a été placée. Ah bah, c'est une espèce qui se reproduit beaucoup peu, trop vite. C'est une espèce qui a été, été introduite donc, euh, naturellement, donc, soit inconsciemment, soit consciemment par l'homme, et qui cause des problèmes, donc, du coup... Euh divers par rapport à, à sa proportion dans la biodiversité. Il y a des espèces qui, dans une partie du monde, sont considérées comme euh, en danger, à protéger, et on se déplace de quelques kilomètres ou quelques milliers de kilomètres, et elles sont considérées comme euh, invasives. Est-ce que tu en as déjà vu, ou est-ce que tu as déjà été informé dans les médias, est-ce que tu en connais quelques-unes Ah oui, par exemple, dans mon jardin. <rire> bah je sais qu'il y a le lapin en Australie. Euh, les cafards. Euh, bah déjà, il y a les rats. Ragondin, je crois. Et le lierre. Oui, le lierre. Le frelon géant d'Asie. Et les punaises de lit. Sinon, il y a les frelons asiatiques, par exemple. Frelons asiatiques euh... On a beau dire, mais il y a beaucoup de petits chiens dans le monde. Hein. Non, non, non, non, non. C'est vrai. Hein. Sur Internet ou dans la rue. Partout. Euh, je peux en citer une, donc les, par exemple l'escargot géant d'Afrique, euh, Akatina, donc folica. C'est une espèce considérée comme invasive en Amérique du Nord, en Amérique du Sud notamment, à cause donc de sa consommation importante de végétaux. Euh, elle a été aussi impliquée dans les transmissions de pathogènes. Ça va ça, ça provoquer, par exemple une compétition donc, entre différentes espèces de castéropodes. Forcément, ça va avoir un impact sur la biodiversité. Cachillie maritima, qui est une algue, euh, qui est considérée euh, comme une espèce à protéger et comme un témoin de la bonne tenue euh, des dunes en Méditerranée, par exemple, ou sur le mh, littoral atlantique français. Et si on traverse l'océan, qu'on va en Nouvelle-Zélande, euh, ou euh, dans le sud des États-Unis, euh, ou en Australie, c'est considéré comme une espèce invasive. Est-ce que vous pensez qu'une espèce invasive, c'est forcément une espèce qui est nuisible bah, Je ne sais pas, on dirait pas espèce invasive si jamais... Euh... Il y avait des connotations positives, je pense. Je dirais nuisible pour l'homme. Non. Bah non, pas forcément. Je pense que ça dépend des espèces. Ah, non, pas forcément, puisque les espèces euh, s'ils sont invasives, c'est qu'il y avait en fait auparavant un équilibre. Et je pense que effectivement, donc ces espèces invasives apportent justement un certain équilibre. Et euh, ça dépend si ça a été introduit effectivement par l'homme ou si c'est des espèces invasives qui étaient naturellement invasives, dû effectivement à l'équilibre des écosystèmes. Alors non, je pense pas, parce que euh, les espèces invasives, en fait, euh, la notion c'est juste de son, de son état. Euh, par exemple, c'est celui en Australie, des bousiers, donc, qui est une espèce invasive, puisqu'elle a été introduite par les humains euh, en Australie pour pouvoir s'occuper d'une autre espèce invasive, qui était euh, les, les bovins, etc. Contexte, c'est neuf frelons qui ont attaqué une ruche de 30 000 abeilles, et en l'espace de quelques heures, ça va totalement les dévaster. On les pauvres bah <rire> Donc là, on a vu quand même un frelon se découper une abeille en deux, quoi. Ah ouais, ouais, je, euh, je peux deviner, effectivement, c'est c'est pas joli joli, on va dire. C'est... C'est hardcore, hein! <rire> donc, dans la vidéo, on illustre plutôt le côté, euh, donc le, le côté négatif. Alors, les frelons asiatiques, c'est des espèces qui ont été introduites donc, euh, par l'homme, euh, et euh, effectivement, donc, qui étaient dans un écosystème qui apportait un certain équilibre, et qui ont été introduites dans un écosystème, justement, qui vont là, par contre, créer un déséquilibre, puisqu'ils ils ne font pas partie de cet écosystème-là. Frelons asiatiques, ouais. Alors, c'est une espèce invasive, oui. Elle n'était pas euh, présente euh, en Europe de l'Ouest euh, avant les années 2000, il me semble. C'est une espèce qui est nuisible, oui, mais ils ne sont pas plus dangereux euh, que, que, les, que, les, que, les, que les guêpes, par exemple, okay. Classique. Oh, là, là c'est une autre espèce invasive. Ça s'appelle la pub. Est-ce <rire> <la pub. rire> est que, du coup, tu as, as l'impression que les espèces invasives sont plus dangereuses une fois que tu as vu ça ou pas Est-ce que ta vision a un peu changé Ouais, mais, du coup, euh, oui. Vraiment une, une espèce invasive et nuisible. Hein. C'est la nature. Enfin. Voir les images en tant que telles, on se dit « Ouais, c'est pas top !» Voilà, ça, ça peut être la vie. Ça. Enfin, cette espèce pourrait bien être introduite justement pour euh, réparer euh, voilà, des, des problèmes euh, dans cet écosystème. Écoute, c'est notre faute. Pour moi, ce n'est pas leur faute, c'est nous qui les avons importé. Et... Le fait, dans l'acceptation classique, c'est euh, une espèce invasive, c'est donc une espèce nuisible. Hein, c'est toujours ce truc de l'étranger qui arrive et qui fait peur, euh, etc. Euh, en fait, euh, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut, quelque part, prouver... Que cette nouvelle espèce qui arrive dans un biotope dans lequel elle n'était pas jusque-là, eh bien, est négative, c'est-à-dire qu'elle réduit la biodiversité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une autre espèce invasive Est-ce que vous ne voyez pas une autre espèce invasive qui agirait à très grande échelle, à l'échelle mondiale, que tout le monde connaît très bien Oui, je vois ce que tu veux me faire dire, mais je, enfin, j'allais dire le lapin, mais non, ça ne marche pas. Euh... Un quiz alors <rire> Parle de nous. Ou... Oui, là, oui, l'écologie, les, les, les océans, qui n'y a, a plus de poissons, euh, ça, oui, ça me parle. D'accord, du coup, tu penses que, que je parle de quoi De l'homme. Oh, ah, du coup, c'est l'homme, c'est ça Peut-être, pour, pourquoi pas penser, euh, considérer l'homme. Si je vous parle de l'homme. Ah, ah, pas mal. Bah mais du coup, tu vois, là, mon problème, c'est que ça rentre pas du tout dans ma définition. Effectivement, euh, de fait, si on re regarde à l'échelle de la planète, l'espèce invasive numéro un qui détruit les autres espèces, qui euh, perturbe euh, de manière drastique les écosystèmes et qui a un effet nuisible sur euh, la plupart des écosystèmes que l'on connaisse sur la planète, c'est l'homme. Mmh, c'est ouais, ça, l'espèce humaine, parce que les femmes sont tout autant nuisibles que les hommes de l'action de l'homme justement par rapport aux autres espèces invasives. Parce que l'homme va finir par tuer sa propre terre. et On en est au point où c'est même l'homme qui, on va dire, qui modifie la biodiversité simplement par être là donc ouais. Les animaux qui sont en voie d'extinction et c'est à cause de nous quoi. De manière générale du coup je pense que c'est mieux de privilégier l'humain que le reste. Un impact qui est plus, plus important que par exemple un insecte je pense. Je pense qu'on a dépassé largement le, la capacité d'accueil du, du, de, la, de la terre par rapport à à nos ressources. Par exemple, bah par exemple les pesticides. C'est un bon exemple de l'action de, bah de, de, de l'homme en fait sur les écosystèmes. En 50 ans, on avait doublé la population. C'est qu'on est passé dans les années 50 à 3,5 milliards d'êtres humains, à maintenant le double. Bah quand j'ai entendu ça, franchement, ça m'a ça fait peur. Ça, ça évoque une espèce invasive. On passe la, la santé de la Terre après notre propre... Après notre intérêt. intérêt. intérêt. Voilà. Okay. C'est une espèce invasive plus destructrice que toutes les autres. Bah, en tout cas, destructrice, mais en conscience. Il y a à peu près 320 millions de tonnes de plastique qui sont jetées dans les océans chaque année, ce qui représente comme poids l'équivalent de 50 millions d'éléphants euh, d'Afrique. Le plastique sera à l'avenir le marqueur d'une nouvelle ère géologique qu'on appellera l'anthropocène. On verrait les géologues du futur, euh, <rire> s'ils existent sous une forme quelle qu'elle soit, euh, chercher dans, dans les couches géologiques la petite couche là où il y aura le plastique déposé. Bah, merci pour ton avis. Bah, merci beaucoup. Mais euh, donc euh, On n'a on a pas fini. En fait, du coup euh, vous avez eu l'avis de beaucoup de personnes maintenant. Du coup, on va vous expliquer euh, pour nous ce que c'est euh, une espèce invasive. Et du coup, euh, je laisse la parole à... On a vu au cours de l'événement qu'il y avait euh, l'impact de l'homme sur la biodiversité. Et ici, on va s'intéresser un peu spécialement sur les espèces invasives. Donc on peut se demander qui sont-elles donc, euh, dans la notion d'espèce, euh, une espèce c'est un ensemble d'individus qui, qui peut se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile. Donc ça c'est la définition euh, générale pour les eucaryotes qui est, euh, qui est différente pour les procaryotes. Et donc maintenant nous allons voir la, la définition d'invasive. Du coup une espèce invasive c'est une espèce qui a été introduite euh, volontairement euh, par l'homme dans un milieu qui n'était pas son milieu d'origine. Du coup, elle va se développer euh, très rapidement, se reproduire très rapidement, et du coup, euh, va causer des dégâts sur la biodiversité, mais aussi sur euh, l'économie et l'infrastructure humaine. Donc, par exemple, euh, la fourmi de feu euh, Solenopsis invicta, qui, euh, en Alabama, euh, mange euh, les câbles électriques et autres choses, euh, voilà, et qui, du coup, peut avoir... Euh, peut, Créer des gros problèmes à niveau infrastructure, comme par exemple dans les aéroports ou les choses comme ça. Maintenant, on va passer à un petit quiz à main levée, donc il va falloir être un peu réactif. Voilà. Alors, donc, au cours de la vidéo qu'on vous a présentée, plusieurs espèces invasives ont été citées. Donc, qui pense qu'une espèce, que l'oracondin est une espèce invasive Qui dit oui C'est invasive Ouais. Ok. On est euh, un peu moins de la moitié de l'amphi. Eh bien, l'oragondin les... est bien une espèce invasive. Il est importé d'Amérique du Sud et est arrivé en Europe et détruit maintenant euh, un petit peu toutes les forêts. Euh, donc maintenant, pour le cafard, qui pense que le cafard est une espèce invasive ouais. <rire> Eh ben non, le cafard n'est pas une espèce invasive. <rire> Ensuite, il y a le lierre. Bonne question, qui pense que le lierre est une espèce invasive Oui. Espèce invasive, peu de personnes. Du coup, j'imagine que le reste, vous pensez que ce n'est pas une espèce invasive. Et eh bah, ben, ce n'en est pas une. Puis vient l'escargot géant d'Afrique. Qui pense que l'escargot géant d'Afrique est une espèce invasive bon, Si vous avez bien écouté. Ok, majorité de l'amphi. Et eh bien, l'escargot géant d'Afrique est bien une espèce invasive bah, qui vient d'Afrique et qui a été apportée en Amérique du Nord. Et pour le frelon, qui pense que ce n'est pas une, une espèce invasive Bien joué, c'est une espèce invasive. Donc euh, après on va passer au frelon géant d'Asie. Donc euh, qui pour euh, l'espèce invasive, pour le frelon géant d'Asie On n'a on a que des personnes intelligentes, ok Personne <rire> Désolée. <rire> non, bah du coup euh, c'est pas une espèce invasive. Hein. Euh, tout simplement parce qu'il bah, est, est resté en Asie, et lui par contre, par rapport au frelon euh, asiatique, il est mortel. Hein, C'est pas la même chose, euh, franchement sa piqûre peut être mortelle. Du coup on les confond souvent, euh, les fre le frelon asiatique et le frelon géant d'Asie, mais du coup le frelon asiatique n'est pas euh, si dangereux que ça. Ensuite on a le lapin de Garenne. Est-ce que le lapin de Garenne est une espèce invasive A votre avis du coup, euh, oui, en Australie, le lapin de Garenne est bien une espèce invasive parce qu'il a été introduit par l'humain et il crée euh, des dégâts euh, vu sa reproduction euh, super rapide. Du coup, voilà. Et euh, donc là, on passe au rat. Donc tout le monde connaît bien le rat, je pense. Donc qui pense que c'est une espèce invasive Oui Vous êtes sûrs hein Vraiment <rire> Donc euh, le rat, en fait, ça dépend. J'aurais dû vous demander si c'était une espèce invasive en France. Euh, donc en France, euh, non, ce n'est pas une espèce invasive, parce qu'elle n'a pas été introduite. Par contre, dans d'autres pays, euh, oui, ça peut être une, une espèce invasive. Donc peut-être qu'elle envahit votre maison, mais euh, pas la France. Pour le moment, c'est à nuancer. Ensuite, on a la roquette de mer. Euh, donc est-ce que la roquette de mer est une espèce invasive en France Là, je précise bien en France. Ah, bon, là, on a euh, une personne donc eh bien la requête de mer en france elle est protégée mais on faut savoir qu'en nouvelle zélande euh, ou euh, dans d'autres pays euh, comme ça euh, du coup elle est euh, c'est une espèce invasive donc ça dépend vraiment euh, des endroits et de euh, son développement et on note bien hein, du coup que monsieur patrick laurentier a précisé que c'était une algue Ce hein. c'est pas une algue c'est une plante hein. comme quoi chaque scientifique peut se tromper hein, c'est pas grave <rires> Et euh, du coup, qui pense que le chat est une euh, espèce euh, invasive euh, en France Ouais, donc. Donc, alors, si vous considérez Internet comme un écosystème, euh, oui, <rire> c'est une espèce invasive. Mais euh, voilà, les problèmes qu'on rencontre avec le chat, c'est pas tant un problème d'espèce invasive, c'est que vraiment, ils sont un peu stérilisés. Et euh, du coup, euh, ils se reproduisent beaucoup et attaquent énormément les oiseaux, par exemple. Ils peuvent causer euh, beaucoup de dommages au niveau de la biodiversité, au niveau des variétés d'oiseaux. Mais euh, Ou bien les animaux domestiques, euh, les chats domestiques qui sont retournés à l'état sauvage et qui, eux, posent certains problèmes dans certains pays euh, du monde aussi éventuellement. Du coup, c'est lié aussi euh, à l'homme, vu que le chat domestique qui ensuite est renvoyé à l'état euh, non, non domestique, à l'état sauvage, euh, c'est bien euh, ce qu'on peut appeler une introduction aussi euh, par l'homme. Et du coup, euh, là, on passe à l'homo sapiens, Donc, qui pense après tout ça que l'humain, en fait, est une espèce invasive. Est-ce qu'on a réussi à convaincre certaines personnes Ouais, beaucoup quand même. <rire> OK, bah nous, on va vous montrer des exemples de pourquoi on pense que c'est une espèce invasive et de l'impact qu'elle peut avoir sur la biodiversité. Donc on a par exemple, voilà, ça va s'afficher, la déforestation. Donc, euh, Les forêts sont considérées comme des poumons de la planète, des purificateurs de l'air, et en fait on est littéralement en train de les détruire. Donc là vous avez des chiffres, hein, vous pouvez les retenir ou pas d'ailleurs. Et euh, parmi vous, par exemple, ici, qui mange ou a déjà mangé du Nutella faut pas avoir peur Voilà. Bah voilà, euh, on a appris hein, il y a quelques temps que bah, le Nutella, bah, pour produire, on détruisait énormément de forêts et pour produire de l'huile de palme, tout simplement. Et euh, du coup, bah, c'est un peu, bah, on préfère détruire des forêts, manger de la pâte à tartiner plutôt que de respirer. En gros, c'est ça l'idée. C'est pas de la tartiner, c'est du Nutella, effectivement, vous avez raison. Il y a d'autres pâtes à tartiner qui sont sans huile de palme. Ensuite, on va parler du jour de dépassement. Donc, est-ce que euh, certains d'entre vous connaissent euh, le jour de dépassement Oui, oui, on en entend parler. Euh, bah, là, du coup, c'était il n'y a pas longtemps. Le jour de dépassement, on l'a dépassé euh, cette année euh, le 10 mai. Donc euh, l'année dernière, c'était le 1er août, donc on a quand même, euh, il a quand même bien reculé. Et euh, du coup, le jour de dépassement, c'est euh, la, la date à laquelle euh, on a utilisé l'ensemble des ressources que peut créer la Terre en une année. Donc ça veut dire que là, on est en train de vivre à crédit sur les réserves de la planète. Un crédit qui va être difficile à rembourser, je peux vous le dire. Voilà. Suite à toutes ces merveilles qu'on vient de voir, s'ajoute l'augmentation des températures entre 1880 et 2012. Pardon. Il y avait une augmentation de 0,85, ça peut ne pas vous paraître énorme, mais c'était quand même déjà pas mal à l'époque. Évidemment, sa croissance de température va devenir exponentielle puisqu'on prévoit pour 2100 qu'elle augmente de 4,8 degrés ajouter à cela qu'il va y avoir l'élévation du niveau des océans, qui va commencer, euh, va commencer à engloutir les premiers pays, les premières îles, telles que le Bangladesh, qui sont vraiment les, les plus disposés, on va dire, à être en Donc euh, en parlant des océans, on peut retrouver aujourd'hui euh, 300 millions de tonnes de plastique. Donc là, c'est une, une donnée qui a, été, qui a été vue en 2015. Et donc... Aujourd'hui, on peut retrouver le septième continent qui est, qui est appelé le, le continent plastique, et on estime jusqu'à 455 millions de tonnes de plastique en 2025. Voilà. Donc, vous avez pu voir au cours de notre présentation que l'homme, l'humain, parlé en tant qu'espèce, vraiment un impact plus important que l'ensemble des espèces invasives ou non, excepté l'humain sur Terre. C'est, euh, faut vraiment, comment dire. L'espèce invasive numéro 1 sur Terre reste l'humain. Voilà, après, euh, l'homme espèce invasive, c'est quand même à, à nuancer dans la mesure où c'est nous quand même qui avons inventé la définition. Donc c'est compliqué de s'inclure dedans. Il euh, faudrait éventuellement l'adapter parce que nous, en fait, on n'a pas été intro introduit en tant que tel. Donc euh, la définition se nuance, se nuance encore et il faudrait l'adapter euh, si on voudrait être considéré comme espèce invasive. Et euh, voilà, la différence entre nous et les espèces invasives, donc, euh, que nous appelons espèces invasives, c'est que nous, on est conscients. En fait, on détruit, mais on en est conscient. Les espèces invasives, elles vont arriver dans un, dans un écosystème et elles vont tout simplement faire leur vie, faire ce qu'elles font, et euh, elles en sont pas du tout euh, conscientes. Donc notre vision d'espèce invasive, est vraiment à prendre, on va dire, avec des, des pincettes aujourd'hui, si on ne s'inclut pas à l'intérieur. Parce que la définition d'une espèce invasive, c'est une espèce qui a été volontairement ou involontairement été introduite par l'homme dans un écosystème donné. Mais à travers cette définition, il faut aussi savoir que l'homme doit se remettre en question dans la notion d'espèce invasive. Il faut qu'il sache, il doit savoir qu'il est lui-même une espèce invasive et euh, il doit arrêter d'harceler les autres espèces, de les tenir pour une unique responsable. Voilà. Si vous avez des questions concernant l'événement...